Et encore, vous allez sur « Emblème de Crou », vous appliquez « Vous ressortez »,« Couleur principale »,« Menu des couleurs nacrées », vous allez sélectionner la teinte rouge, vous validez « Vous ressortez », vous allez sur « Crou »,« Couleur de crew, Vous appliquez »,« Vous ressortez ». Vous allez sur « Couleur secondaire »,« Crou »,« Vous appliquez »,« Vous ressortez ». Et voilà vous avez désormais la teinte Deep Ruby Red sur votre carrosserie.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 Sous-titrage